To do physical training is faire de la culture physique. How strong you are, you might say to a physical culturist. Que vous êtes fort. I want to become strong. Je veux devenir fort. But you must learn to. Vous devez apprendre à. Breathe in and breathe out. Inspirez et expirez. Correctly. Comme il faut. There's no shortage of air to breathe. The air is everywhere. L'air est partout. Oh. Bonjour, monsieur. Oh, que vous êtes forts! Oh. Je veux devenir fort comme vous. Alors, vous voulez faire de la culture physique. Non, je veux devenir fort. Oui, monsieur, mais pour devenir fort, il faut faire de la culture physique. Ah oui? Et si vous voulez faire de la culture physique, vous devez apprendre à inspirer <tousse> et à expirer. <tousse> comme il faut. Ah, inspirer, expirer. Alors, on commence tout de suite. Inspirez, expirez. Allez-y, monsieur. Euh, inspirer quoi? Inspirez de l'air. De l'air? Où est l'air? L'air est partout! Partout! Hein? Maintenant, Shhh! on va commencer votre culture physique Shhh! et on va inspirer et expirer comme il faut pendant que... Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Mmh, mmh, mmh, mmh. Expirez! Mmh, mmh, mmh. Je veux devenir fort. I want to become strong. Vous devez apprendre à you must learn to inspirer et expirer, breathe in and breathe out, comme il faut, correctly. Unfortunately, la culture physique is tiring, c'est fatigant, but if you want to be strong, you must do exercises, il faut faire des exercices. To lift is lever. If something is too heavy, trop lourd, ask for something less heavy, moins lourd. To pedal a bicycle, une bicyclette, is pédaler. To go fast is aller vite. To go slowly is aller lentement. If la bicyclette doesn't move when I pedal, si elle ne bouge pas quand je pédale, I push. Je pousse. C'est fatigant, la culture physique. Oui, c'est fatigant. Mais si vous voulez devenir fort... Ah oh, oui, je veux devenir fort. Alors, il faut faire des exercices. Faire des exercices. Oh. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, monsieur, c'est une bicyclette. C'est pour faire des exercices? Oui, monsieur. Oh, bien! Inspirez, expirez. Je ne peux pas la lever. Elle est trop lourde. Vous n'avez pas une bicyclette moins lourde. Non, non, il ne faut pas lever la bicyclette. Il faut pédaler. Pédaler? Oui! Oh. Asseyez-vous. Si vous voulez aller lentement, vous pédalez lentement. Si vous voulez aller vite, vous pédalez vite. Je veux aller vite. Alors, allez-y, pédalez vite. Oh. Ah. Ah. Qu'est-ce que vous faites Je pousse la bicyclette. Elle ne bouge pas quand je pédale. Levé, to lift. Trop lourd, too heavy. Aller vite, to go fast. Aller lentement, to go slowly. One good exercise is to skip rope. Sauter à la corde. A skipping rope is une corde à sauter. Sauter means to jump. « For a few minutes is pendant quelques minutes. The rope is too low. La corde est trop basse. You need a higher rope. Une corde plus haute. » Non, non! La bicyclette ne bouge jamais! Ah bon? Vous, vous n'avez pas un autre exercice? Oh, Qu'est-ce que c'est? C'est une corde à sauter. Ouh! Une corde à sauter. Oh. Vas-y, petite corde. Sautez! Sautez! Sautez petite corde. Hop, hop, hop. Oh. Elle ne veut pas sauter. Non, ce n'est pas la corde qui saute, c'est vous qui sautez. Ah. Alors, vous allez sauter à la corde maintenant pendant quelques minutes. Je vais sauter à la corde. Ah. Inspirez, expirez. Pauvre petite corde, elle est trop bonne. Monsieur? Monsieur? Oui, qu'est-ce qu'il y a? La petite corde est trop basse. Quoi? Trop basse. Trop basse? C'est trop facile parce qu'elle est trop basse. Oh. Vous, vous n'avez pas une corde plus haute. Une corde à sauter. A skipping rope. Sauter à la corde. To skip rope. La corde est trop basse. The rope is too low. Une corde plus haute. A higher rope.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 Ah, inspirez, expirez. Alors, on commence tout de suite. Inspirez, expirez. Allez-y, monsieur. Inspirez quoi? Inspirer de l'air. De l'air? Où est l'air? L'air est partout. Partout. Oh. Maintenant, on va commencer votre culture physique et on va inspirer et expirer comme il faut pendant que. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Oh, oh, oh, oh. Expirez! Oh.